Bah ça c'est une nuée qu'on avait replantée. Celle-là ouais, on l'a replant... Celle replantée il y a 15 ans. Ouais. C'est Philippe qui nous avait.. Là, il y avait du viorme, du fusain, du... de l'érable. Et vous avez taillé là Ouais là je l'ai taillé post-hiver Post l'hiver d'avant. Et j'ai refait ma clôture euh, au printemps parce qu'il n'y a rien qui repoussait avec mes vaches à le tout au fur et à mesure. Ah, bah ouais. <rire> c'est pour ça que tu as pas des grandes euh, repousses. Euh... Puis là tout est. Tout est grillé parce qu'on s'est pris à une tempête là, il y a 15 jours là. et les arbres ils ont pas aimé, il n'y a rien qui a aimé. Mais comment ça, ça a grillé à cause de la tempête Ah bah le... ça a tellement battu au vent, ah oui, il faisait a... 100 km h puis, puis nous on est pas loin de la mer donc peut-être ah un là, peu d'air salin à aussi. Ouais, salin, ouais. je à ça. Parce qu'il y a des gens sur la côte qui ont ressemé des parcelles de maïs qui étaient grillées. Ah oui. En tout cas là, euh... bah, c'est appréciable de voir... Euh... L'effort de taille et de formation. Ouais, euh, bah ouais, même là, si ouais. les arbres ne sont pas tous euh, parfaits. Ouais, <rire> euh, on, ouais. on sait où il est le vent dominant ici. Ouais, ouais. <rire> Mais ouais, on voit qu'il y a de fait. Ça a dû être planté en 2001, ça, je crois. Mais il y a certaines espèces qui sont crevées, je crois c'est du virem, ça. C'est celui-là Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Avant, mon père, il avait son... Tous les 10-12 ans, tout était, tout était taillé et il y allait à la mais... À, à blanc Il laissait des... Mm -hmm. bah Un peu comme j'ai fait là. Ouais, ouais. On refaisait les clôtures en même temps, puis il allait... Ouais. Tous les ans, il fallait faire 300 mètres pour dire de... ouais. Ça, c'est le plus bel herbe, ça. Et comme quoi, le chêne des fois, ça pousse vite, hein Ouais. Si, il y en a des pas mal, là peut quand ils étaient petits, c'était abrité parce que la haie était plus haute. Là. Donc ça a dû aider. Et euh, pour le fil électrique, en gros, là t'as ton fil qui est en place là. là t'as vu c'est possible. Ouais, ouais. ouais. Euh, et en fait t'as plus qu'à brancher euh, ouais. en bordure. Ouais. Ça. Ah ouais, non, C'est pour ça le pâturage tournant dynamique, euh, ça a un peu de boulot le... au début quand on fait les clôtures, mais après c'est. rien de plus. Tu tu plus de bah oui, il n'y a rien de plus à faire. Ouais, ça, c'est un... un tilleul, ça, un tilleul. ça 15 ans, ils ont. Bah, ici, c'est de la bonne terre, quand même. C'est du... un peu froid, mais c'est des limons profonds. Donc, euh... Comme là, je m'inquiète pas pour la reprise des, des... ça va aller. C'est un érable. Par contre, les charmes, c'est long, ça. Ah ouais, c'est bon, euh... du sacré bois, mais là, c'est encore un chêne.